Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode de ce jeu memory alors dans euh, cette session on va s'intéresser à euh, ajouter tout simplement aléatoirement nos sprites dans ici euh, nos slots donc vous pouvez voir rappelez vous qu'on a mis un foot picture à chaque fois et on va s'en servir. Alors on va donc créer un script et la première chose qu'on va faire c'est devoir récupérer ici les slots. Rappelez-vous lors de la création ici de ces slots, nous les avions tous tagués slot. Ce qui sera euh, un gain de temps pour les récupérer dans Unity. Alors on va utiliser un script, on va d'ailleurs utiliser un seul et unique script pour ce jeu et je vais le nommer ici « Game » je vais ajouter euh, ce game bah, au gridboard, voilà, peu importe, on va travailler du gridboard. Donc je le glisse dessus, euh, et ici on me dit la classe n'est, attendez, oui, c'est parce que Unity n'a pas encore terminé, voilà, de compiler. Donc on va l'éditer ensemble tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par déclarer des variables. Alors ici, je, je n'ai qu'un seul script, donc on n'aura pas besoin de variables euh, publiques. Et on va créer ici tout simplement, donc, qui va être accessible dans un champ euh, sérialisé, les sprites en fait qu'on aura euh, besoin, qu'on va devoir glisser. Donc je vais tout simplement créer ici une liste. Donc si la liste n'est pas euh, disponible, c'est using usingUnityCollection.générique. Et ici on aura accès au namespace list. Donc cette liste va contenir des sprites et on va la nommer euh, lst item euh, et évidemment on l'initialise avec une new list sprite voilà donc on va avoir besoin aussi de récupérer nos slots dans des game donc ce que je vais faire on va les passer dans un sens sérialisé tout simplement pour voir si ça fonctionne mais on va pouvoir tout simplement bah, les supprimer ensuite donc ça va être un tableau de game object et ici on va le nommer euh, slot voilà tout simplement alors ce que je vais faire à l'awake, ici je vais donc assigner dans mon tableau slot tous les slots qu'on a. Alors rappelez-vous, on est ici sur grid, les euh, objets euh, qui sont tagués slot sont euh, tout simplement dans le transform, sont des enfants. Donc ce que je vais faire, je vais dire que slot est égal à gameObject. Et je vais aller chercher findObjects au pluriel with tag et on va aller chercher le tag slot. Donc on va déjà enregistrer ça et vérifier dans Unity si euh, on a bien le comportement escompté. Donc liste item pour le moment est vide, mais c'est ici slot qui devrait se remplir dynamiquement. Donc c'est parti, on lance notre scène et on vérifie que nos slots sont bien dedans. Alors vous pouvez voir que j'ai ici euh, un problème. Alors pourquoi tag note Alors c'est slot avec un S majuscule, pardon. Excusez-moi, petite erreur, vous voyez que... Donc ici on relance et en théorie on devrait voir apparaître nos slots. Donc ils sont bien là, nos 19 slots qu'on peut voir là. Donc c'est parfait. Maintenant on a accès à ces slots. Alors on n'a plus besoin qu'ils soient dans un champ sérialisé. Donc on va mettre ici private slot, private game object slot. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire Maintenant, euh, bah je pourrais au start, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, on doit mélanger et afficher. Donc je vais appeler ici une nouvelle méthode que je vais nommer shuffle alors shuffle pour mélanger, si mon anglais est bon, donc euh, ce que je vais faire, bah, je vais créer ici en dessous une euh, méthode, donc qui va être privé, private void, shuffle, et évidemment il n'y aura pas d'argument, alors on va agrandir un petit peu pour que vous voyez bien les choses, alors, la première chose qu'on doit faire, c'est euh, on va utiliser une liste temporaire. Pourquoi Parce que ici, dans euh, ma liste de sprites, je vais en glisser 10. Or, j'ai 20 cases. Alors, comment je vais faire pour euh, mes, mes cartes pour euh, les doubler C'est-à-dire que je vais les faire une fois. Alors là, il y a plein de solutions possibles, mais moi, j'ai choisi une solution très simple. Je vais créer une nouvelle liste temporaire, qui va être de nouveau une liste de sprites. Et euh, je vais l'appeler lst temps, pour une liste temporaire. Et je vais lui dire qu'elle est égale à liste item. Donc, j'ai déjà ici une liste qui contient 10 sprites. Le problème, c'est que ces sprites, je dois les utiliser deux fois pour, euh, pour en avoir 20. Donc, ce que je vais faire encore une fois, très simplement, je vais dire que LST temps, en fait, et je vais faire un add range pour ajouter tout simplement dedans, euh, de nouveau, le contenu des listes items. Ce qui fait que je me retrouve ici avec deux fois les mêmes sprites dans ma liste, et c'est exactement ce que j'ai besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire une boucle fort. Et ici, on va dire que tant que i est égal à 0, tant que i est plus petit que slot.length, donc les slots que j'ai récupéré le tableau de, de GameObjectSlot, euh, bah, je vais créer un nombre aléatoire. Donc je vais ici euh, créer un nombre qui va s'appeler RND, je vais utiliser la classe random, je vais aller chercher range, et euh, je vais tout simplement mettre ici, ça doit commencer à l'indice 0, et ça doit se terminer euh, à lst temps. Pardon, pas celle-là, elle est liste de temps qu'on vient de créer, point .count. Donc, jusque-là, comme ça, je boucle, enfin, j'ai un nombre qui va être défini dans RND, qui va être tiré aléatoirement dans la liste, entre euh, le 0 et le 19, qui correspond aux 20 sprites que j'ai dans mon tableau. Donc, maintenant, une fois que j'ai ça, bah, j'ai simplement à assigner, en fait, euh, tout simplement dans le, le, le, le sprite ici qui va correspondre euh, à mon slot i, euh, bah, le sprite qui a été tiré à l'heure alors pour simplifier les choses on va ici créer une variable parce que sinon ça va être long donc on va écrire une variable qui va être de type sprite renderer parce qu'on doit accéder à son sprite renderer. on va l'appeler target et on va dire qu'elle est égale à slot indice i dans mon tableau de game object on va aller chercher dans ton transform et on va aller chercher de nouveau l'objet qui s'appelle fold. -rendler. Picture. On avait mis le même partout, c'est important. Et on va faire un get component sur son sprite renderer. Et évidemment, j'oublie pas les parenthèses et le point euh, le, le point virgule pardon pour terminer mon instruction. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah je dis que target point euh, sprite, donc je définis son sprite et je dis qu'il est égal à lst temps et l'indice sera le nombre aléatoire RND, voilà, jusque là c'est très simple alors ce qui est bien c'est que maintenant, donc ça va boucler sur chaque euh, chaque slot de mon de mon tableau de GameObject, donc tous mes slots c'est parfait, donc ils sont mes, mes cartes tout simplement et ça va ajouter un sprite, sauf que là j'ai 20 sprites, j'en choisis un qu'est-ce qui se passe ben, maintenant je dois le retirer de la liste parce qu'au prochain tour, cette liste doit ne, ne doit plus, imaginons que je tire le sprite ici euh, qui tient l'image des cookies bah ben, euh, j'en ai deux dedans, je peux retomber sur le même. Donc euh, si je l'enlève maintenant de ma liste, j'en n'aurai plus qu'un disponible. Et si je retombe dessus la prochaine fois, bah, j'en plus de cookies. Donc c'est tout simplement ça que je vais faire maintenant. Je vais prendre mon LST temps, donc ma liste qui stocke ici euh, mes 20 sprites, qui sont mes 10 sprites multipliés par 2, on va dire. Et on va faire un remove at, pour remover, euh, supprimer pardon, euh, un index. Et l'index, bah, on le connaît, c'est RND, c'est le nombre aléatoire qu'on vient de faire. Alors du coup ici, euh, ce que je vais faire normalement par la suite, on va faire un target ici folds mais euh, du coup moi je veux les voir, Et comme ils sont tous à false, on va le passer à dessous, mais ça on va le modifier tout de suite, une fois qu'on voit que ça marche, on va euh, pouvoir leur passer à false, parce que si vous appelez, alors là dans, dans, dans, dans le tuto on va peut-être pas relancer le shuffle, je vais peut-être recharger la scène, donc j'aurais pu le mettre dans le start, mais je euh, j'aime mieux dissocier comme ça pour bien dissocier les, les méthodes, et euh, bah, vous pourriez rappeler euh, à un moment donné si vous voulez faire autrement euh, votre shuffle pour redémarrer le jeu. Alors on enregistre, c'est parti, et on va regarder maintenant euh, ce qui se passe dans Unity, si tout ça fonctionne. Mais avant ça, on va devoir ici charger nos items. Donc j'en ai en fait euh, bah, 10, donc je crée une liste de 10 sprites, et je vais glisser un par un mes sprites dedans. Voilà qui est fait, maintenant on va tester en lançant. Et on va regarder ce qui se passe à l'écran. Donc on peut voir que j'ai bien ici tous mes sprites qui sont distribués sur mes cartes. Donc on peut voir qu'ils sont bien par paire. J'ai ici les deux. J'ai ici celui-là qui est là-haut. Bon, ils sont tous là euh, par deux, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois, en fait, que je vais appeler Shuffle, vous pouvez voir que, en fait, ils vont prendre une position différente. Regardez, hop je relance, alors une qui compile, voilà, mais on peut voir que là les deux sont bien là, les deux ici, alors par exemple prenons, prenons, prenons, prenons, prenons la part de gâteau, les deux sont là, avec une cerise, si je relance, elles vont bien être à une position différente, vous voyez, elles sont là, là, et si je relance encore une fois, il devraient prendre d'autres positions, une là, une là, voilà, comme vous pouvez voir, il y en a tous, tous les, tous les objets se déplacent aléatoirement, et c'est exactement ce qu'on veut les faire donc ça c'est fait, euh, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite retourner dans le script pour ici le passer à false parce que évidemment même s'ils sont visibles alors là je n'ai pas forcément besoin de le faire parce qu'au départ ils sont à false mais si vous jouez, vous en retournez par la suite, il faut qu'au démarrage ils soient euh, bien en fait euh, cachés parce qu'au démarrage du jeu maintenant ce qu'on veut c'est cliquer pour retourner nos euh, cartes et ensuite on verra comment on peut faire donc voilà qui vient euh, clore cette, euh, cet épisode. Vous pouvez voir qu'on a très facilement ici géré un système qui nous permet d'afficher euh, nos sprites aléatoirement sur nos cartes. Et euh, bah voilà, euh, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on va continuer notre jeu et on va certainement s'atteler à euh, bah, pouvoir sélectionner les cartes et retourner en fait leur contenu.